Je bois de la vodka que s'il y a du loulou. ma tenda comme un papi choulo. Elle reste avec moi même après l'almoirceau. attentionné elle m'appelle Carigno. Reste avec moi, non, ne rentre pas en France. Mate les apparts et dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi que tu restes avec moi pour la vie. Dis-moi que tu poses tes bagages par ici. Dis-viens avec je me vois avec elle toute la matinée. Et là tout d'un coup elle me parle au J'ai fini tout seul, je voulais pas payer. Bien trop longtemps que je traîne dans cette ville. J'aurais réglé ça s'il y avait pas cette fille. Rentrer chez moi, j'aurais pété le spliff Bien trop longtemps que j'ai lâché mon spliff On m'avait prévenu, mais fais toi, des bails ça. Traîne pas la nuit, nan, nan, nan, fais pas ça. Trop vite, ma vie, trouve-toi une rôle J'entends les impacts tous les. J'fais ça à mon rythme, j'fais ça à mon rythme. J'trouve même ça marrant, Je me fais pas de mourant. Je fais, fais, fais, fais, fais, fais, fais, fais, fais, fais ça même avant de mourir. Je fais ça à mon rythme, je fais ça à mon rythme Je crois même ça m'arrange, je me fais pas de mourir. Je fais ça à mon rythme, je fais ça à mon Et je sais que je ferais ça même avant de mourir. J'ai connu genre 5-6 pétasses. La salsa, la chip, la chip, pétasse. Tu connais la street, par ici, ça pétale. T'es pas la oui par ici, ça colle grave. On me dit tu viens d'où, j'dis qu'on Dinamarca. Ouais, sur le collier c'est Claudine qui est marqué. Ouais, donc en fait tu viens de Bogota. Impossible, je l'ai vu, il s'est trop bien dansé. Je vu, je vu. Au cœur du barrio, j'entends chanter toutes les sirènes. Achète ton bar aucune chance que la police vienne. La police vienne. Au cœur du barrio, j'entends chanter toutes les sirènes. Achète ton bar aucune chance que la police vienne. Faut que je trouve un pressing, j'ai dû retourner mes jeans. Faut finir le mastering, j'suis retourné sur mes jeans. Faut que je retrouve un pressing. J'ai dû retourner mes jeans. mes jeans. Faut finir le mastering. J'suis retourné sur mes jeans. J'fais ça à mon rythme. J'fais ça à mon rythme. J'trouve même ça marrant. J'me fais pas de Je J'fais ça à mon rythme. J'fais ça à mon rythme. Et j'sais que je ça même avant de mourir. J'fais ça à mon rythme. Je crois même ça marrant, je me fais pas de mou J'fais ça à mon rythme, je ça à mon Et je que je ça même avant de mourir J'ai connu genre 5-6 pétasse La salsa la chipcha la chichi pétasse Tu connais la c'est pas ici ça pétale T'es pas la où oui, il Paris si ça conne grave On me dit tu viens d'où je dis qu'on Marca. Ouais sur le collier c'est Claudine qui est marqué Ouais donc en fait tu viens de Bogota Impossible je l'ai vu il s'est trop bien dansé Impossible je l'ai vu il s'est trop bien dansé Possible, je l'ai vu et c'est trop bien dans ce...